Yo, comment allez-vous Bon moi ça va plutôt bien mis à part le fait que je sois malade, genre je suis enrhumé, et c'est méga chiant. Bon en clair je suis allergique au pollen, hein, mais bon, je vais pas me restreindre, surtout que je kiffe de plus en plus faire des vidéos, donc ce serait un peu dommage. Bon, mis à part ça aujourd'hui on parle de quoi On va parler de musique. Et pour ça je vais vous dresser ma playlist otaku. Bien évidemment c'est pas exhaustif, hein, euh, genre il y a beaucoup beaucoup beaucoup plus de sons que j'écoute en ce moment. Également, euh, là je vais mettre au côté tout ce qui est rap, aujourd'hui on va plutôt parler d'opening, d'ending et d'OST. Sur ce, c'est parti Premièrement, l'OST de Doki Doki Literature Club. Je te parle pas de cette OST, hein, celle que tout le monde connaît car elle a été utilisée de partout, genre même moi je l'utilise, mais bien de l'ending de Doki Doki. Cet ending est, entre guillemets, chanté par Monica, et il me fait culpabiliser de ouf. Bon, forcément faut comprendre un minimum l'anglais et connaître un peu le jeu pour comprendre en quoi c'est génial, mais bon c'est pas si grave, tu peux quand même apprécier la musique. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Deuxièmement, l'OST de DBS. Oui, très cher petit Japanzuki. Oui, celui le nouveau nom que j'ai décidé de vous donner parce que voilà, j'aime bien, c'est stylé. Je suis. Je suis un peu un wibou. <coughs> oui, très cher petit Japanzuki. T'auras beau hurler sur DBS comme quoi. et eh ben, DBS, ça a des qualités. Et les points où excellaient le plus les meilleurs épisodes de Z et de Dragon Ball, on les retrouve au au moins aussi bien sur les meilleurs opening non pas opening épisode de DBS aujourd'hui on parle de musique et y'a quoi comme musique qui est intense dans le tournoi du pouvoir <musique> Ah, l'ost du premier combat contre kojiven alors c'est très simple je pense que c'est une ost qui peut agrémenter n'importe quelle scène de combat c'est à dire qu'elle fait passer ta scène de 6 à 9,5 en quelques secondes honnêtement c'est l'une des meilleures ost de dbs si ce n'est euh, la meilleure et oui même encore aujourd'hui il m'arrive de l'écouter et c'est peut-être pas pour rien toutes les ost de devilman Baby. Alors là, je vais vous parler à chaud pour ça. Donc, euh, en fait, ces OST, elles sont juste ouf parce qu'elles arrivent à te faire ressentir des, des choses. Enfin, c'est plusieurs émotions en même temps qui qui passent à travers ces OST. Par exemple, une que tu connais forcément parce que utilisée de partout. Bah, en même temps, elle est oppressante. Enfin, il y a un truc badant à l'intérieur, mais c'est entraînant et waouh. Bref, je te laisse écouter ça. L'opening 4 de MHA. Ben, je sais qu'il n'est pas aimé de fou, mais moi je kiffe le flow. Genre, ça me rappelle un truc, mais je sais pas quoi. Un peu comme euh, l'ending et euh, l'opening de Orange. Ouais, c'est bizarre. L'opening 3 de Nanatsuno Taizai. l'opening 20 de One Piece. Bon, je regarde pas One Piece mais l'opening, il est doux. Doux comme le coussin de Goku Petit L'opening 1 de DB, c'est du génie. Les créateurs du morceau ont réussi à me faire être nostalgique, à me donner la pêche et une soif d'aventure plus grosse que Shoji, et en même temps à me faire me retaper toute l'histoire dans ma tête et, et ce en une seule chanson, enfin, waouh L'opening 2 de DBZ Durago De Naruto. Alors, cette opening, je pense que je le kiffe, surtout à cause du contexte dans lequel il apparaît. C'est le dernier opening de Naruto Shippuden, et c'est la dernière fois qu'on voit Naruto. Enfin, tu m'as compris, hein mais voilà. Et c'est cet opening qui signe les derniers épisodes de, de la saga, genre euh, notamment ce qui concerne le mariage. Bref, mélodiquement parlant, c'est cool, c'est chill, apaisant, et visuellement parlant, c'est pareil. C'est reposant, on voit les personnages avec lesquels on a grandi se reposer. Après la guerre, la paix et nos ninjas favoris sont maintenant devenus puissants et ont réalisé leurs objectifs. On va s'arrêter tout de suite sur les openings de Naruto parce que il y en a tellement que ce serait pas intéressant de juste les énumérer donc on passe à la suite. C'est <coughs> l'opening de Line Town. C'est une application japonaise et il me fait délirer à chaque fois, surtout les covers, c'est ouf. Et puis en plus, bah t'apprends les iragana. Non non vraiment, c'est cool. <muches> L'ending 15 de Naruto. Déjà, c'est l'un des endings les plus originaux que j'ai vu au, au niveau du clip. Euh, L'animation est hyper cool et maintenant, bah, oh, ce jeu de couleurs rajoute à ça une musique Naruto-esque et bam, c'est dans ma playlist. Les openings de Black Clover Là c'est pareil, tu dis ce que tu veux sur Black Clover Mais avoue, les openings sont ouf Chacun apporte un flow différent mais c'est jamais en dessous Et perso j'aime bien Black Clover Je lâche ça comme ça hein, après, euh, t'en fais ce que tu veux Voilà, en 10 secondes, t'as compris en quoi c'était ouf. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je m'excuse encore pour la voix que je vais avoir. Je sais, c'est bizarre, et je sais, je devrais pas tourner quand je suis malade, mais bon, j'avais pas tellement le choix. Like et abonne-toi, et sur ce, bye.